un pas sans un rassembleur. Plus qu'un slogan, c'est une réalité. On en veut pour preuve, les sorties le week-end décollées du Rassemblement pour le Gabon dans les provinceurs du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué maritime. À Port-Gentil et à l'Ombarainé, Laurent gomesui est allé procéder aux installations des structures provinciales du parti dont il a la charge. Occasion pour le rassembleur en chef d'expliquer aux populations de l'arrière-pays la transition et son processus. Lorsqu'on ne peut pas manger, à sa fin, on vient vous parler d'élection. Lorsque vos enfants ne peuvent pas trouver du travail, on vient vous parler d'élection. Le rassemblement pour le Gabon dit, il faut passer par une transition politique pacifique. Pendant 18 mois ou deux ans, on va mettre en place une équipe qui va qui va gérer cette période là avec un président de la transition qui sera désigné consensuellement avec un premier ministre de transition et un gouvernement de transition. Cet exécutif de transition va, un, dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous allons revoir les, la, les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Nous voulons également écrire un nouveau code électoral pour enlever toute la fraude qui s'y trouve. Conscient des charges qui sont désormais les leurs, les rassembleurs fraîchement installés disent ne ménager aucun effort pour ratisser large. Avec mon installation ce jour, notre ambition est d'aller à la reconquête des espaces politiques perdus. Je veux dire que nous allons agir autrement sur le terrain, en imposant un nouveau rythme de travail qui correspond aux nobles ambitions du parti. Tout cela pour que le rassemblement pour le Gabon redevienne l'offre de lance de l'opposition dans notre province. Comme partout où Laurent Angomesu et ses soldats sont passés, des échanges ont eu lieu avec le public qui, visiblement, avait soif de comprendre la vision du RPG vision à laquelle ils ont massivement adhéré.